Et hey yo tout le monde c'est Teridil on se retrouve pour le succès d'Halo 3 ODST Disque Rayé Donc le but c'est d'écouter euh, Siege of Madrigal, le thème musical caché récurrent dans les Halo Donc pour ce faire il faut lancer la mission Garkiko en légendaire au checkpoint Charlie C'est là où je me trouvais et on va suivre euh, mon cheminement Jusqu'à atteindre une espèce de ruelle un petit peu cachée où il y a un grand écran dans le fond et un pont donc le but ça va être de se caler euh, sur le côté droit du pont et au bout d'un moment le thème va se déclencher, euh, c'est un petit peu capricieux, euh, il ne se déclenche pas toujours très rapidement, mais euh, en restant dans le coin vous devriez débloquer le succès et entendre le thème au bout d'un moment. Alors je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, viva l'eau